Parfait. Oh, purée, quoi. Bonjour Kat. Bonjour, Kat. Bonjour, David. Bonjour, tout le monde. Très bien, plein de. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tic, tic, tic. Bonjour. Eh ben, hop, je vais prendre le, le contrôle tech, à distance. Vous me dites quand c'est bon Normalement. Ok. Ben, c'est parti, Benjamin Yes Salut, bon. Super. Hello, Maurizio. C'est parti, en live, ceux qui veulent apparaître, laissez vos caméras, ceux qui veulent être à discrétion, je vous laisse couper les caméras. On coupera la vidéo diffusion Facebook juste à la, au moment des, des questions, des échanges. Donc et ben voilà, c'est parti, euh, webinaire de lancement, lancement du modèle Z euh, avec euh, la constitution modulaire qui va être le cœur un petit peu de la présentation aujourd'hui. On parlera aussi de, de la carte du modèle Z, de fiches pratiques, euh, Academy Z, tout ça. Euh, mais avant de rentrer là-dedans, eh ben, euh, un petit mot sur moi. Donc, je m'appelle Yvan Berger. je suis un des cofondateurs de l'Instant Z. Et puis, j'interviens principalement en tant que formateur, euh, consultant, accompagnement des, des organisations en gouvernance partagée. Et à côté de ça, je fais aussi du coaching, de la thérapeutique, donc du coaching thérapeutique, et puis de la médiation professionnelle, donc de la résolution de conflits. Euh, donc on a on fait une soirée assez rigolote comme ça de lancement du modèle Z et en fait pour présenter le lancement du modèle Z c'est pas quelqu'un de chez nous qui le fait ou quoi c'est quelqu'un qui est avec qui on commence à faire des activités donc euh, euh, Jérôme euh, c'est lui qui a été à l'initiative du webinaire en fait à la, à, suite à une formation qu'on a donné pendant le, une formation en ligne qu'on a donné pendant les débuts du Covid et euh, eh ben il s'était intéressé à, à lire une première version de la constitution donc on va revenir sur qu'est-ce que c'est que cette constitution, à quoi ça sert, euh, voilà. Mais donc Jérôme avait lu cette première version euh, bêta de la constitution gouvernance partagée modèle Z, et puis a proposé de faire euh, de, de dire tiens ça serait cool, on pourrait faire une petite présentation euh, et tout ça, ben, ben voilà pris au mot. Euh, donc on va avoir droit à ça euh, ce soir. Euh, et puis Jérôme, parce que tu te dirais un mot ou deux sur toi. Euh, ouais, ben bah, du coup euh, la, localisation géographique du coup je pense peut être important. Donc moi je suis dans le sud-ouest de la France, donc euh, pas du tout en Suisse. Et, euh, et donc du coup ben bah, voilà, moi je suis en reconversion professionnelle au départ. Je suis ingénieur biomédical. Et, du coup je me dédie plutôt aujourd'hui sur les dynamiques collectives. Et, euh, et donc voilà. Et puis là je suis dans mon parcours de transition. J'ai donné ma première formation dragon dreaming du coup officielle euh, ce week-end. Donc du coup je suis revenu juste hier soir. Et voilà, et, euh, et puis content d'être avec l'Instant Z pour présenter ça, parce que du coup, moi, j'y vois un grand intérêt à, à titre personnel. Voilà. Ok, merci Jérôme. Euh, donc, nous, on s'était croisé avec Jérôme une première fois, justement, sur une formation Dragon Dreaming, qui est une méthode qui n'est pas forcément très connue, mais qui gagne largement à être connaître. Eh ben on était ensemble avec Timothée, que je vois qui fait coucou. Ciao, Timothée <rire> Euh, donc, euh, le déroulé de la, du webinaire, en gros, il y a une petite présentation que je vais faire moi sur un petit peu l'instant in, Z, modèle Z, c'est quoi les intentions et nos sources d'inspiration avec, euh, avec ce qu'on propose. Et puis après, je vais passer la parole à Jérôme, justement, qui va nous présenter plutôt la partie constitution, une constitution modulaire, euh, et puis la carte qui est liée, les fiches pratiques. Et puis, à la fin, on présentera euh, bah, ce que ce, un petit cadeau qu'on fait à la communauté, comme ça, sur 5-10 minutes. Et puis ensuite, on aura des temps d'échange libre euh, avec vos questions, vos réflexions, vos expériences euh, sur tout ça. Et donc, on coupera la partie euh, diffusion Facebook Live à ce moment-là. Donc, nos intentions, l'Instant Z, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, ben, En fait, on a envie de contribuer. On, pour nous, en fait, on perçoit qu'il y a des défis quand même pour, qui attendent l'humanité. Il y en a un certain nombre, dont les questions climatiques, par exemple, qui sont quelque chose qui nous, euh, qui nous touche. Euh, et puis, euh, on a envie de participer à construire une civilisation consciente et agissante, c'est-à-dire qui a conscience de ce qui se passe en ce moment, des enjeux euh, présents, et qui s'implique à faire ce qui serait utile et nécessaire pour nous, pour les générations futures. Donc ça, c'est un peu l'idée, et on pourrait faire de nombreuses choses au service de cette vision. Concrètement, ce qu'on a choisi, donc notre mission, c'est d'explorer et de transmettre des approches qui sont en lien avec la permaculture, Alors, la permaculture sous de nombreuses formes, et en l'occurrence, on trouve la permaculture humaine et, en l'occurrence, la gouvernance, la gouvernance partagée. Donc, dans nos missions principales, c'est accompagner à la pratique de la gouvernance partagée, mais on s'intéresse aussi de plus en plus à tout ce qui est démocratie participative. Euh, donc, à accompagner des, donc des organisations d'un côté, mais des communes euh, de l'autre. Et puis, on participe aussi à soutenir des réseaux d'acteurs engagés, euh, typiquement des mouvements de ville en transition, des colibris. Des, euh, euh, on est proche aussi de ce qui est Jardin du Nou, et de voilà, pas mal d'acteurs qui sont autour de ces thématiques-là. Donc ça, c'était pour l'instant Z. Au niveau de, de ce qu'on propose avec le modèle Z, ce qu'on propose aux organisations, bah l'idée, c'est de proposer euh, une gouvernance partagée, quoi, que, les, que les organisations elles puissent consacrer à travers ça le meilleur de leur énergie euh, à faire ce qu'elles cherchent à faire, à leur mission, et qu'elles puissent le faire en, en cultivant l'agilité, en étant le plus efficient possible, c'est-à-dire de passer le minimum de temps pour atteindre euh, ce qu'ils veulent euh, à leur mission et puis en même temps de prendre soin de la qualité relationnelle. Alors souvent, il y a des, il y a des organisations qui sont orientées beaucoup plus efficience, ou efficacité-efficience, donc plutôt orientées production, tâches, et puis d'autres peut-être qui mettent l'accent sur le côté relation, et là c'est vraiment aussi une, une recherche d'équilibre entre ces, entre ces différentes approches, donc humaniste et efficience. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, on s'est lancé en disant tiens, on va faire un modèle Z, et puis en en parlant à pas mal de personnes, euh, la, la notion de modèle, des fois, ça fait dresser les poils, euh, hérisser les poils à des personnes. Quoi, un modèle, ça se fait le truc parfait, euh, quoi, c'est pré, prétentieux, c'est si, c'est ça. Il pourrait y avoir plein, plein de, de préjugés sur cette notion de modèle. Euh, alors nous, on, voilà, on a quand même décidé de garder ce, ce terme. Euh, L'idée de créer un modèle, il y en a plein, mais j'en citer deux principales. Euh, autour du terme gouvernance partagée, il y a souvent beaucoup de confusion. Euh, en fait, il n'y a pas une définition standard de ce qu'est la gouvernance partagée. Les différents acteurs qui proposent, qui sont impliqués dans, dans ces approches-là, euh, ont chacun un petit peu leur manière de faire. Et puis, euh, et puis certains, en fait, pensent, quoi, considèrent qu'ils font de la gouvernance partagée parce qu'ils vont faire un tour d'ouverture ou un tour de clôture. Euh, ou alors qu'ils utilisent de temps en temps une élection sans candidat. Et c'est donc des petits processus comme ça isolés. Et ils pensent que ça, que ça suffit à, à le faire. Donc, ben, moi, de ce que j'ai vu de collectif qui fonctionnaient et qui utilisaient juste un processus isolé à gauche, à droite, ce n'est pas forcément les meilleurs exemples de ce qui fonctionne. Donc, il y a, y a, y a mon, de ce que j'en ai perçu, des dysfonctionnements. Euh, et du coup... Le fait que des organisations pratiquent d'une manière où ça ne marche pas vraiment, c'est quelque chose qui fait de l'anti-pub à la gouvernance partagée et qui, qui peut marginaliser cette approche. En, voilà, Il y a des personnes qui peuvent se dire, mais voilà, c'est des, des approches euh, euh, de bisounounours, euh, voilà, ça, ça, ne marche pas, ça ne marche pas, alors qu'en fait, il y a plein d'organisations qui font de l'auto-organisation et où ça marche très bien. Euh, une autre raison, c'est qu'il y a pas mal d'organisations qui, qui aimeraient fonctionner en gouvernance partagée, mais en fait, ils font pas forcément accès aux ressources euh, pour se lancer, d'avoir des, des documents, des, euh, des fiches processus, de, mais en fait, comment, comment on pourrait y aller Alors, on, on trouve aujourd'hui des recettes sur quasiment tout, euh, des méthodos, sur comment faire un business model, sur… Euh, Faire des recettes de cuisine, euh, aménager son potager selon les principes de la permaculture, faire des tiny house, faire son poêle de masse. On trouve énormément de choses, euh, de, de méthodes, mais sur la gouvernance partagée, en fait, ben pour l'instant, ce n'est pas encore évident de trouver quelque chose d'un petit peu euh, des, un pack pour se lancer. Euh, et donc, ben voilà, c'est ce qu'on cherche à faire avec le, la modélisation, le modèle Z. Donc, c'est de proposer une recette de base pour s'auto-organiser. Et ce n'est pas une recette ultime, la, la seule recette et unique qu'il faudrait pratiquer. Ben, non, non, c'est juste une proposition. Nous, on a essayé de, de, de capter en fait, des, ce qui avait l'air de fonctionner dans différentes approches. On a essayé de faire une synthèse un petit peu de, de tout ça et de proposer cette recette pour augmenter les chances que ça fonctionne pour les, pour les organisations et les projets qui veulent fonctionner en gouvernance partagée. Dans cette démarche, en fait, pendant qu'on qu commençait à écrire notre, notre proposition modèle Z, on s'est rapproché aussi de l'équipe de gouvernance cellulaire. Et, et du coup, en fait, la démarche qu'on propose à travers notre, notre modèle Z, elle est compatible avec la démarche gouvernance cellulaire. Donc, gouvernance cellulaire, elle propose de ne pas forcément basculer complètement du jour au lendemain vers un, un nouveau modèle, comme par exemple celui qu'on pourrait proposer, mais elle propose vraiment de, de faire varier les curseurs entre des systèmes plus classiques, plus euh, hiérarchiques, pyramidales, euh, standard, et puis de voir en fait, sur lesquels, euh, lesquels curseurs on peut faire évoluer pour aller vers de, de l'auto-organisation. Donc, comme je vous disais, en fait, le modèle Z, pour nous, c'est une espèce de, de synthèse euh, de, de, de nombreuses approches, euh, dont le Dragon Dreaming, par exemple, qui est vraiment une approche qui est, à mon sens, pas, pas suffisamment connue. Euh, qui propose une, des, par exemple des étapes de projet, Il y a une étape de rêve, une étape de plan, une étape d'action et de une célébration. Et puis, elle propose des processus pour naviguer dans ces étapes de projet. On, est aussi, on, a, on a aussi beaucoup incorporé tout ce qui est sociocratie, sociocratie 1.0, mais aussi 3.0. Euh, des apports de holacratie, des apports de gouvernance cellulaire. Et puis, on a aussi beaucoup d'influence de, de tout ce qu'a proposé l'Université du Nou qui est quand même un des acteurs qui justement a vraiment fait la promotion de la gouvernance partagée depuis plus de dix ans. Après, on s'est aussi inspiré d'approches comme la collaboration générative de Robert Dilts. donc là c'est des milieux plus PNL pour ceux qui connaissent, et d'ailleurs c'est de beaucoup de la PNL qu'on qu capte le terme de la notion de modélisation. C'est aussi inspiré de gouvernance organique, de théorie U, euh, approche intégrale de Ken Wilbert, de la permaculture en général, euh, des livres de Lalou, euh, Reinventing Organization, euh, Vivre autre autrement, Diana Liv Christians, euh, Faire ensemble, de, mm -hmm. um, Robina McCurdy, Super Collectif, Emile Servant schreiber voilà. C'est pour en citer certains, certains en fait, il y a de nombreuses, nombreuses, nombreuses, nombreuses influences. Mais voilà, quelques principales. Et puis, du coup, la proposition qu'on a avec le modèle Z, c'est quelque chose qui va marier, il y a des notions philosophiques avec des, certaines valeurs qui sont posées, certaines visions du monde. Donc, il y a, des, il y a une part d'intention qui est posée. Et puis, il y a une part de méthodologie et d'outils. Dans les méthodologies, on peut avoir cette notion, par exemple, des, des, des quatre étapes. On peut avoir la notion de structuration en cercle et rôle et d'autres éléments de ce type-là. Et puis, dans les outils, on va trouver des choses. Ça peut être autant des processus de prise de décision euh, des processus pour écrire une raison d'être ça peut être des outils de collaboration en ligne euh, et puis dans les concepts ben c'est des, des notions, c'est des théories qui ont été posées sur les étapes de vie d'un groupe sur euh, qu'est-ce qui permet à la communication de bien fonctionner ou qu'est-ce qui la, la dégrade euh, la spirale dynamique sur l'évolution des consciences, c'est tout des, des grilles de lecture comme ça qui permettent de, entre autres d'observer la réalité avec un avec certains concepts, avec certains, un certain regard. Et puis, euh, le modèle Z, il est, il est porteur de ce qu'on retrouve dans le livre de Frédéric Laloux sur le fait qu'il y, y a des évolutions clés, un peu avec les organisations opales. Alors, on, a, on utilise des mots qui ne sont pas exactement les mêmes que Frédéric Laloux. Lui, il parle de, de « wholeness », par exemple, nous on l'a traduit par « intégralité ». C'est le fait que chacun vient dans l'organisation, euh, on, on s'intéresse à toutes les parts de la personne, et pas seulement son côté rationnel et productif. Donc, il y a la notion d'auto-organisation, euh, ben voilà, qui est vraiment le cœur de la gouvernance partagée. Et puis, chez Lalou, il parle beaucoup de la raison d'être évolutive. Donc, nous, on l'a amené sous, sous ce côté d'agilité, de système qui peut tout le temps s'ajuster, en fait, euh, en fonction des évolutions internes ou des évolutions externes, et qui peut ajuster autant euh, des règles, des rôles, que, que ses priorités à venir, que sa raison d'être. Voilà, tout ce genre de choses. Et puis ben voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la proposition de gouvernance partagée avec notre proposition, ben on cherche à ce que les organisations puissent consacrer le meilleur de leur énergie à leur mission en s'organisant d'une manière agile, équilibrant efficience et qualité relationnelle. Voilà. Du coup, je vais passer le, je vais passer le relais à, à Jérôme. Ça, c'était un petit peu l'introduction. Juste avant de, de, de passer le relais, c'est euh, comment dire, le fait qu'on ait écrit une constitution. Donc c'est un document. Pour nous qui est un document formel qui décrit les règles du jeu des règles du jeu de base et euh, c'est un peu comme si vous vouliez jouer au uno par exemple on vous pose des cartes de uno sur la table et en fait vous n'avez pas les règles du jeu ben, vous allez vous risquez de passer du temps à devoir créer des règles et vous n'allez pas pouvoir vous amuser tout de suite ben Là, avec la constitution c'est un petit peu comme si vous aviez des règles du jeu de base qui vous qui sont suffisantes pour démarrer euh, et puis après, une fois que vous avez capté un petit peu ces règles du jeu de base, ben vous faites évoluer vous-même les règles. Vous pouvez les compléter ou transformer les règles. Les règles ah, tu peux parler un peu avec toi, là bah Non, je suis en formation, là. Alors, je veux bien que Jean-Max, je te coupe ton micro. Voilà. Ah, Même si tu es <rire> euh, Ben Voilà, je te passe la parole, Jérôme. Yes. Eh bien, du coup, bonjour à tous. Et donc, du coup, ben, pour ma part, finalement, euh, pourquoi ma participation et pourquoi parler de la Constitution euh, ben, Parce que moi, du coup, justement, étant euh, dans d'autres organisations, notamment une, une organisation qui essaie de se structurer, ben, je trouve que la Constitution, c'est un, un outil intéressant et donc, du coup, quand j'ai eu l'opportunité de, de lire un peu ce qui se faisait avec l'instant Z là-dessus, ben voilà, je trouvais ça super intéressant, comme disait du coup Yvan, d'avoir cette petite recette, d'essayer de voir comment on peut un peu gagner du temps euh, sur la mise en place de la gouvernance partagée, parce qu'effectivement, c'est un terme assez galvaudé. Et, et voilà, et là, il y a des outils concrets et des propositions concrètes. Donc, on va rentrer dans le détail de cette constitution. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y, a, il y a le côté un peu papier. La constitution, je crois qu'aujourd'hui, elle fait euh, plus de 60 pages. Et, et en fait, à côté, il y a euh, la carte du modèle Z. Donc, la carte du modèle Z, c'est un peu la transcription graphique euh, de la constitution. Et c'est comme ça que je voulais le, le présenter. Euh, voilà. Et donc, comme disait finalement, il vend. Du coup, il y a une inspiration avec le Dragon Dreaming pour ceux qui connaissent, parce que du coup, il y, les, il y a les quatre espaces du coup qui sont rêve, plan, action, célébration. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a des petites touches spécifiques, et notamment avec la question du sens et la question même de l'existence de cette constitution. Donc, on va aller regarder un peu ça dans le détail sur chaque espace. Et donc, euh, on commence par l'espace sens. Et l'espace sens, du coup, euh, quel est son intérêt C'est de permettre aux organisations finalement d'avoir des projets euh, qui motivent les personnes, euh, qui nous motivent parce que ben, du coup, euh, c'est au-delà de juste euh, j'ai besoin d'argent et, euh, et voilà, c'est qu'en en fait, il y a des valeurs qui, se, qui vont être partagées et une raison d'être euh, dans l'organisation qui vont faire que euh, je vais être motivé personnellement à, à y aller. Et donc, ça se passe par ces deux éléments, euh, du coup, euh, la petite étoile et la boussole. La petite étoile, finalement, c'est la raison d'être de l'organisation. Et la boussole, c'est le cadre éthique. Donc, euh, le cadre éthique, c'est ben, justement, c'est quoi les valeurs qui nous, euh, qui nous définissent en tant qu'organisation qu et, et pas seulement de se dire, ben, tiens, euh, euh, on va essayer d'être bienveillant ou des choses comme ça. Euh, du coup, dans la Constitution, il y a des exemples justement qui viennent... Euh, aider les organisations à ben en fait, comment on, on crée des principes autour de ces valeurs-là pour que ce soit engageant pour le collectif. Donc ça, c'est finalement euh, un peu les livrables de la réunion de sens. Donc du coup, dans l'espace sens, il y a une réunion de sens qui va nous permettre de définir cette raison d'être et ce cadre éthique. Et il euh, y a des éléments qu'on va dire euh, finalement modulaires. Euh, donc là, une première brique modulaire, c'est euh, l'éthique écosystémique qui vient justement euh, de Dragon Dreaming c'est quelque chose qui n'est pas euh, obligatoire par rapport à la constitution. -à que ce qui est intéressant dans la constitution, qui se définit comme euh, modulaire, c'est qu'il y a euh, des éléments de base, et puis après il y a des éléments euh, du coup, euh, qui sont complémentaires. Et donc là, typiquement, si vous vous retrouvez dans l'éthique écosystémique telle qu'elle est présentée, eh bien, vous pouvez la rajouter, et en même temps, ce n'est pas une condition euh, euh, nécessaire à, à se dire euh, en, en gouvernance partagée. Donc, il y a celle-là et ensuite, il y a des outils euh, spécifiques. Et là, notamment, un outil euh, qui est proposé par l'Instant Z euh, pour, euh, pour écrire cette raison d'être, eh c'est euh, l'histoire du grand rêve Donc il s'inspire aussi euh, du coup euh, du Dragon Dreaming. C'est du coup, comment permettre au collectif de rêver euh, un, un grand rêve, c'est de rêver finalement la situation euh, du groupe dans euh, 5-6 ans. Et ça, ça permet du coup à un collectif, ça peut être une bonne première base de... Euh, de réflexion pour définir à la raison d'être. Mais encore une fois, ce n'est qu'une proposition pour le coup et, euh, et ce n'est pas, pas obligatoire. Par contre, du coup, ce qui est conseillé, en tout cas fortement conseillé, même plus que conseillé, c'est du coup la prise de décision. Alors, du coup, ce n'est pas par consensus, ce pas par consentement, c'est concordance. Donc là, l'idée par la concordance, c'est que c'est aller encore plus loin que le, le consentement et le. Et en fait, pour s'assurer du consensus. Du coup, la concordance, c'est on va aller euh, prendre une décision par consentement et après, on va l'améliorer pour euh, lever toutes les, euh, toutes les petites choses qui feraient qu'on ne serait pas à 100% euh, OK pour le projet. Donc, euh, donc ça, c'est euh, justement, on va, on va venir valider euh, le cadre éthique et euh, la raison d'être avec cette prise de décision pour s'assurer que tout ce qui. Euh, que le cadre éthique et la prise de décision. Et la raison d'être sont vraiment des choses qui vont engager l'équipe dans lequel on se retrouve à 100% pour permettre que l'équipe soit la plus motivée possible. Et donc, du coup, si on remet ça un peu euh, voilà, en perspective, donc on a tous ces éléments-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, c'est que du coup, au-delà même d'avoir réalisé euh, la, la constitution en elle-même, qui présente, euh, en tout cas, qui, qui donne un peu l'atteinte la, la de, de tous ces, ces processus-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fiches pédagogiques qui sont, qui sont créées. Et notamment, ben là, vous voyez la fiche de la réunion de sens. Et donc, qui vous dit, ben voilà, on vous conseille de passer par un petit tour d'ouverture. Euh, on vous propose un grand rêve de 3 à 6 à 9 ans. On vous propose d'aller définir la raison d'être. Et on termine par le cadre éthique et la tour de clôture. Donc, ça, c'est le côté recto. Et le côté verso, eh ben en fait, il y a un détail du processus euh, où on va venir éclairer okay, euh, donc chaque étape. Et à côté, il y a une, une aide à la facilitation qui permet finalement de pouvoir euh, aider le facilitateur à guider le, le, le groupe dans, dans la démarche. Et tout à fait à gauche, ben, vous avez finalement à quoi sert cette réunion, comment euh, un peu on la définit, là notamment, ben, euh, prévoir en fonction du groupe et de la maturité du groupe entre euh, trois heures et deux jours. Ça fait partie des conseils euh, du coup, donnés par organisation. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette fiche là pour euh, la Réunion. Et en fait, il y a cette fiche là qui existe. Enfin, il y a des fiches euh, équivalentes qui existent pour euh, pour tous les éléments qui ont été présentés. Donc, qui permet du coup d'avoir assez de, en tant qu'une organisation qui qui débute ou en tout cas qui a des notions euh, de de gouvernance partagée. Ben c'est, enfin euh, personnellement, moi je trouve que c'est super aidant euh, du coup d'avoir toutes ces petites fiches pratiques pour pouvoir euh, justement euh, savoir concrètement comment on se lancer dans ces éléments-là. Donc voilà, donc, au final, les livrables, c'est la raison d'être et le cadre et ce qui nous permet de pouvoir aller passer dans l'autre espace, qui est l'espace suivant, c'est l'espace rêve. Vas-y Yvan. Ouais. Juste pour préciser, donc en fait, suivant les, dans les différents espaces, on, on va les explorer avec des rythmes différents. Mmh, oui. L'espace sens, on suggère de le de la réinterroger pas trop souvent, on est plutôt sur un rythme de tous les deux ans, trois, quatre, cinq ans. Après, s'il y a un changement majeur interne ou externe, peut-être que ça vaut le coup de venir réinterroger cet espace-là. Euh, mais voilà, typiquement, nous, on est sur une pratique de l'ajuster le, tous les deux ans, pour l'instant, depuis qu'on a créé l'Instant Z. Yes. Donc, du coup, concernant l'espace rêve… Hop. Donc, du coup, l'espace rêve, ben, on va venir définir la, la stratégie, c'est-à-dire que la réunion de stratégie, euh, donc dans l'espace rêve, il y a une réunion stratégique qui va permettre de définir la stratégie euh, de l'organisation. Et quand on dit stratégie, finalement, c'est euh, ben, définir le cap à tenir, euh, les axes de force euh, et euh, savoir finalement c'est quoi un peu le, ben, les objectifs à, à, moyen, à court, moyen terme que, que l'on se fixe. Euh, pour ça, ben, on va pouvoir, il y a aussi des outils euh, qui nous permettent d'arriver à ce résultat-là. Ben, encore une fois, il y a le rêve, Et là, pour le coup, sur une autre temporalité. Tout à l'heure, on avait un rêve vraiment à, sur du long terme. Là, c'est vraiment un rêve de ben, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans l'organisation dans les trois à six prochains mois, euh, maximum une année. Et ensuite, il y a l'analyse des champs de force qui va permettre justement de voir ben, les axes de force qu'il euh, qu y a par rapport à notre organisation. De de, L'idée, c'est de prendre en considération finalement l'environnement extérieur, euh, parce que forcément, l'environnement extérieur et euh, les forces et faiblesses qu'on va avoir à l'intérieur de notre groupe, ben, ça va influer sur le, les, jeux, les objectifs et les leviers qu'on pourrait, euh, qu pourrait définir. Du coup, dans cet espace-là, on va être sur une prise de décision euh, en consentement. Euh, enfin, voilà. C'est-à-dire que là, on va réaliser la réunion et à la fin, pour valider finalement euh, la stratégie, on va faire une prise de décision par consentement. Donc du coup, vas-y. Va. Ouais, donc Pour différencier entre l'espace sens, on était sur des décisions par concordance et on cherche à ce que les personnes soient le plus pour possible. Et là, sur les objectifs prioritaires, on s'assure que personne ne soit contre ce qui a été défini collectivement. Et donc l'objectif du coup de, de la stratégie, bah, c'est de pouvoir finalement comment on met en musique euh, ce qu'on a défini en, en réunion, en réunion de sens. Et donc là encore une fois, euh, du coup sur ces éléments-là, on va avoir euh, des, fiches, euh, des fiches, pratiques qui vont permettre d'arriver au résultat euh, attendu, qui est de définir du coup, la stratégie. Du coup, euh, petite précision du coup là pour la réunion de, de stratégie, c'est plutôt entre deux 3 heures et au niveau de la temporalité de la fréquence, c'est plutôt tous les 6 mois. Euh, voilà, en fonction des organisations. Concernant le plan, c'est finalement comment on va s'organiser dans l'organisation pour mettre en place tout ce qu'on vient de définir. On a, fini, on a défini finalement un peu ce qui nous motivait, la raison d'être de l'organisation, on a défini la stratégie et maintenant c'est comment, comment concrètement ça va se mettre en musique. Et donc dans l'espace plan, on a une, réuni, une réunion de réorganisation qui va nous permettre de venir modifier finalement le règlement euh, donc ça va être aussi bien la constitution que des règles au sein de notre organisation qui vont nous permettre de fonctionner. Et après, le système de fonctionnement en, règle, en cercle rôle, de se dire, ben, c'est pendant cette réunion-là qu'on va définir euh, okay, de quel rôle on a besoin pour, euh, pour avancer, euh, de définir finalement euh, les, euh, les responsabilités, les attendus, les redevabilités, euh, enfin du coup les, les redevabilités et les responsabilités de, de chaque rôle. Finalement, l'idée par rapport à une organisation standard, c'est de définir, ben, on, on ne parle plus à une personne, mais du coup, on va dissocier la personne du rôle, parce que finalement, un rôle peut être tenu par plusieurs personnes et une personne peut avoir plusieurs rôles. Et du coup, l'idée, là, c'est de vraiment pouvoir définir, OK, ben, j'ai le rôle euh, du coup communication, eh ben, j'ai la responsabilité euh, de publier euh, le contenu euh, validé euh, en équipe euh, sur les différents réseaux sociaux. Et, et du coup, par rapport à cette responsabilité-là, euh, je suis autonome sur, sur cette tâche. Donc toutes ces définitions là, euh, finalement, on va avoir des éléments complémentaires euh, qui vont nous permettre euh, d'affiner un peu euh, notre fonctionnement. Et donc là, ça va aussi bien aller sur euh, l'histoire de euh, tout ce qui est rétroplanning, de pouvoir finalement de, de positionner euh, positionner des dates, des choses comme ça. Euh, L'auto euh, L'autodétermination de rôle, de dire à un moment donné, ben, il manque un rôle dans l'organisation. Euh, euh, je vais le définir euh, comme ça. Je veux bien que du coup, Yvan, tu complètes parce que ça, c'est des, ouais, des, des éléments. complémentaires à nous. En fait, la, la plupart des, des, des, des outils complémentaires ou des briques complémentaires qu'on propose aujourd'hui, euh, c'est celles est, qui viennent du Dragon Dreaming. Donc, euh, le Dragon Dreaming propose un système où on fait de l'autodélégation euh, à la différence de la, de la constitution de base, en fait, où, où c'est le, le lien pilotage ou le premier, le, le premier lien qui attribue des, personnes dans des, pas des membres dans des, dans des rôles, eh ben, il serait possible d'activer, d'utiliser des outils qui permettent de faire de l'auto-délégation directement et que, et que ça se fasse tout seul. Et puis, rétro-planning, auto-délégation. Et puis, le dernier, c'est des histoires de budget temps, budget argent. Euh, de pouvoir voir, en fait, par rapport aux projets qui sont en cours, bah, de combien de temps on aurait besoin pour faire ça, de combien d'argent on aurait besoin. Et puis de comparer aussi avec les ressources qu'on a en interne, quelles sont nos ressources euh, en termes de temps et d'argent, et de voir si c'est en adéquation ou pas. Et, et tous ces processus, ils permettent de prendre conscience de là où on en est, puis d'éventuellement d'ajuster ce qu'on cherche à faire. Du coup, là, au niveau de la temporalité de la réunion, on est plutôt sur une réunion qui va durer entre une demi-heure et une heure, et on va essayer d'en faire une fois tous les deux mois. Euh... Et, ouais, en fait un peu plus souvent on est, on est plus souvent sur d'une fois par mois hum. euh, avec des petits ajustements réguliers et ouais. puis souvent au tout début de la création d'un projet ça demande plus de temps parce qu'en fait il y a vraiment toutes les, toute la structure à poser ouais. donc euh, un, un espèce de design de l'organisation et là ça, ça occupe un peu plus mais, euh... et donc du coup par rapport à la prise de décision, eh bien, on va être sur euh, encore une fois une prise de décision par consentement donc euh... L'idée euh, pourquoi les prises de décision finalement sont différentes par rapport aux espaces, c'est qu'il y a des espaces où vraiment on va vouloir euh, l'engagement de l'équipe à 100%. Autant là, euh, ce n'est pas que ça ne va pas être à 100%, mais du coup, de se dire, c'est pour avoir de la fluidité finalement dans, dans l'équipe. Et, euh, et notamment des fonds où on peut essayer de chercher la, la meilleure solution euh, tout le temps. Et finalement, la prise de décision par consentement euh, permet finalement de poser... Euh, il y a l'image d'une petite planche. Euh, ce n'est pas le truc parfait. Et en même temps, ça nous permet d'avancer. Et c'est du coup l'idée de faire plein de petits pas qui nous permet de s'améliorer. D'où finalement la, la fréquence de, de, ce, de ces réunions, qui permet à chaque fois d'essayer d'ajuster l'organisation euh, de la structure. Et donc là, encore une fois, euh, on a une fiche sur ben, le déroulé de la réunion et euh, sur les outils euh, complémentaires, dont la prise de décision pour arriver au résultat euh, qui Sont finalement la mise à jour des règlements et euh, l'édition des rôles et cercles. Ensuite, on passe à l'espace action où, du coup, ben là c'est concrètement euh, c'est là où on va passer euh, à l'action et donc, du coup, on va réaliser les tâches qu'on vient de définir et euh, qui ont été attribuées aux rôles. Donc, là, du coup, on a défini la stratégie, on a défini les rôles et donc maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et par rapport à, à l'espace action, euh, ce qui va venir soutenir l'espace action, c'est du coup un système d'information euh, qui va permettre ben, de pouvoir retrouver justement tout ce qu'on a défini au préalable. Euh, le système d'information va venir pouvoir euh, être en appui du coup de la réunion opérationnelle, c'est-à-dire que pour, pour qu'on puisse être efficace dans l'organisation, dans, dans ben, il faut qu'on puisse avoir accès rapidement à c'est quoi la raison d'être, c'est quoi notre d'étrique c'est quoi notre stratégie euh, qui fait quoi euh, dans l'organisation c'est quoi les règles et donc du coup tout ce qu'on a défini euh, auparavant de pouvoir le retrouver du coup dans que ce soit un même espace ou dans différents espaces euh, ça c'est à l'équipe de, de le définir justement dans son fonctionnement mais c'est une partie euh, très importante vas-y bon. et du coup en fait c'est donc effectivement on retrouve toutes les, tout ce que tu as cité euh, dans le système d'information il y a aussi toute la dimension du suivi euh, mmh. Projet. Dans, dans l'organisation, souvent, il y a des tâches récurrentes qui, sont, qui ont été identifiées qui sont à, et, et qu'on check régulièrement. Euh, il y a aussi des chiffres clés qui peuvent aider à piloter l'organisation comme il faut. Et puis, on a tout le système de suivi des projets pour savoir euh, voilà, où ça en est, qu'est-ce qui, qu qui avance, qu'est-ce qui rencontre des difficultés. Et, et c'est un endroit où, en fait, à n'importe quel moment, on peut aller consulter le système d'information pour voir où, où, le, où on en est. Et du coup, là, sur les prises de décision, finalement, ça va être plutôt des prises de décision autoritaires. On entend là par autoritaire, c'est-à-dire qu'on a défini des rôles avec des responsabilités. Et du coup, à partir du moment où les rôles ont une responsabilité avec un domaine d'autorité, on estime qu'il est normal qu'ils prennent des décisions de manière autoritaire, qu'on va pouvoir définir par autoritaire à partir du moment où ça a été défini comme ça. Ensuite, euh, il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises euh, en consultation. Pour le coup, ce n'est pas euh, juste « je prends ma décision dans mon coin », mais il y a certaines décisions où on, ben, on va venir euh, un peu, du coup, euh, euh, c'est décrit dans le livre de Frédéric Laloux, c'est la consultation d'avis. C'est du coup, OK, j'ai peut-être un domaine d'autorité là-dessus, mais je vais quand même aller voir euh, qu'en pensent les collègues pour essayer euh, d'affiner ma, ma prise de décision. Ça ne veut pas dire que je vais faire ce que m'ont dit mes collègues, mais ça veut dire que je prends en connaissance de cause euh, la décision euh, pour laquelle j'ai autorité. Là, sur la réunion opérationnelle, du coup, on va être entre une demi-heure et, et 90 minutes. Et euh, du coup, ça va être de, entre toutes les semaines et euh, deux fois par mois. Ça, ça va vraiment dépendre de, de l'organisation et de l'activité euh, qu'il y a dans l'organisation. Donc, on a les fiches, effectivement, qui, euh, qui permettent de, de voir un peu ce que décrivait euh, Yvan sur ben, la revue de, des tâches récurrentes, la revue de projet et tout ça. Et, et donc là, vraiment, la fiche, elle, est, elle explique comment euh, se passe le, le déroulé dans le détail de, de la réunion et comment, notamment, la proposition ici qui est faite, c'est avec un, un ordre du jour, du coup, à la volée, qui est faite euh, sur le moment avec l'équipe. Vas-y, tu vas rajouter quelque chose Oui, c'était sur la, la, les questions de consultation, en fait. Euh, oui. Il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, choses qui peuvent faire qu'une qu un, qu personne ou qu'un rôle va consulter. Donc, soit c'est quelque chose qui a été défini dans l'espace d'avant, dans l'espace euh, dans les réunions de réorg, où en fait, ben, on, on, on écrit dans l'espèce de cahier des charges, dans, la dans, le, dans le, le rôle ou dans une règle que, que certains sujets doivent être euh, co-décidés ou alors qu'il y, y a un devoir de consultation. Et puis, euh, sinon, ça peut être vraiment le rôle par lui-même qui, dès qu'il sent que ça fait sens pour lui de capter des, des infos du groupe, peut le faire ou dès qu'il y a, à nouveau, comme, comme décrit Frédéric Laloux, quand, quand il y a une décision qui va, que je peux prendre et qui va impacter potentiellement les autres, eh ben, le minimum, ça, ça serait de, de, de solliciter en, à la hauteur de l'impact. Donc, si c'est une décision vraiment qui a beaucoup d'impact, ben, je, je sollicite plus d'avis, et si c'est quelque chose de léger, je fais un petit, une petite consultation rapide, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on termine par euh, l'espace célébration qui du coup est un espace particulier parce qu'il y a des réunions de, de célébration euh, qui sont euh, définies et ensuite il y a des éléments qui viennent compléter finalement le côté relationnel puisque en fait dans l'espace célébration c'est vraiment le côté relationnel euh, relation interpersonnelle euh, à l'intérieur de l'équipe comment faire qu'en fait l'équipe fonctionne au mieux dans ses relations donc il y a une, une réunion de célébration qui est prévue euh, du coup euh, notamment, euh, normalement, je crois que c'est euh, une fois tous les six mois. Euh, ouais. Ça peut être comme ça. Non, et on est coup, vraiment euh... Sur, euh, souvent, en fait, ce qu'on fait avec les, justement, avec les quatre étapes du, du Dragon Dreaming, c'est qu'on lance des rêves, des intentions pour les six mois à venir, et puis à la fin des six mois, ben, on célèbre les six mois qui se sont passés et on rouvre un nouveau chapitre de rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui en général, s'enchaîne, célébration et rêve. Euh... Et du coup, euh, donc cette... Euh... Cette réunion du coup va durer entre une heure et deux heures en fonction de, de ce qui s'est vécu. Et donc il y a des éléments qui viennent compléter. Donc là c'est pas des éléments exactement deux. C'est pas la réunion qui va définir les éléments, mais c'est des éléments qui vont compléter, qui vont permettre à l'équipe de fonctionner au mieux. Et donc ben on peut voir le cadre du coup le cadre relationnel qui permet finalement à l'équipe de savoir de quoi j'ai besoin comme permission et comme protection pour pouvoir, pour pouvoir être à l'aise dans, dans le groupe. Il y a tout ce qui est processus d'entrée-sortie, euh, comment du coup je peux rentrer dans l'organisation, comment je peux sortir. Et après, il y a tout ce qui est gestion de tension interrelationnelle, de ben, à partir du moment où il y a des tensions dans. j'ai une tension avec une personne, euh, OK, euh, il y a un espace qui peut s'ouvrir pour ça, et du coup, avec une, euh, un modus operandi euh, qui a été designé pour ça. Voilà. Et qui peut, de temps en temps, quand, ça, quand on n'arrive pas à faire mieux, qui peut amener à, une, à la séparation d'une personne. Donc là, pareil, on va avoir des outils euh, complémentaires. Donc là, je veux bien que tu, euh, que tu les présentes, Yvan. Euh, oui, alors à nouveau, il y, y a un processus euh, qui, qui, euh, qui est une mini-célébration, mais qui est plutôt euh, dédié à faire des, des petites séances bilan d'un projet. Donc c'est une séquence, on utilise pas mal l'approche des fois des six chapeaux de, de, de Bono. Et là c'est une petite séquence euh, voilà, qui permet de voir ce qui, qui s'est passé, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui aurait pu être mieux. Donc l'objectif c'est de prendre conscience et puis après ben, chaque, chacun en, en, en fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et puis l'autre processus qui vient plutôt du Dragon Dreaming avec le, le temps du don. Euh, Là, c'est un moment où on va vraiment prendre du temps pour aller partager de personne à personne et sur des choses qui nous ont plu, qui nous ont touché, ou alors des choses qui ne nous ont pas plu peut-être. Voilà, c'est un moment de connexion assez particulier, assez, assez profond. Qui peut bien redonner de l'énergie dans l'équipe. Donc, du coup, ben, voilà, à chaque fois, on a des, euh, donc, les fiches PEDA qui sont là, euh, du coup, euh, sur, les chaque, euh, sur chacun des éléments. Donc, au final, finalement, ça nous donne euh, cette carte-là, avec à chaque fois euh, ben, les éléments clés sur chaque espace. Et en gros, la constitution, ben, c'est un peu ça. Euh, elle décrit finalement chaque espace, c'est quoi l'objectif de chaque espace, euh, c'est quoi la temporalité. Euh, c'est quoi les attendus qu'on attend et, et du coup voilà moi à titre personnel je trouve intéressant le fait de, de savoir ben, finalement c'est qu -ce, quoi les éléments clés dont l'organisation a besoin pour avancer euh, au mieux et avec ce, vraiment ce côté du coup agile euh, au niveau de la réunion de réorganisation comment a, régulièrement on peut venir modifier euh, ce côté là et puis euh, comme disait Yvan du coup sur le côté un peu euh, cyclique de ben, on a posé une stratégie à six mois, on célèbre le chemin parcouru et puis on voit okay, qu'est-ce qu'on a appris euh, de, de tout ce qui s'est passé pendant ces éléments-là, pendant ce moment-là, sachant qu'entre-temps, il y a plein de boucles de rétroaction qui permettent aussi d'apprendre de, de, de toute l'expérience. Voilà pour ma partie. Voilà, bah, du coup, en fait, euh, donc, tout ce... merci Jérôme pour la présentation, c'est cool. <rire> euh, donc, en fait, tous ces éléments-là qui ont été présentés plutôt de manière graphique, en fait, on les retrouve dans la Constitution où... Euh... Euh, c'est écrit de, vraiment du coup, avec des mots, on essaye d'être le, le plus précis possible, le plus court possible. Euh, donc, par exemple, il y a d'autres constitutions qui existent, comme la constitution de la crassie, qui a un langage justement très précis, mais un petit peu euh, presque juridique, ce qui fait qu'à lire, des fois, ce n'est pas forcément super agréable. Hein. Euh, donc, on a essayé d'avoir un langage qui soit suffisamment précis, mais en même temps un langage un petit peu commun. Euh, on a essayé de veiller à ce que le document soit le plus agréable à lire possible, le plus court possible. Euh, voilà. Donc, ça décrit un petit peu chacun de ces éléments. Donc, euh, les éléments clés, les éléments requis, c'est-à-dire les cinq réunions, euh, raison d'être, cadre éthique, carte des priorités. Donc, tous les éléments qui sont en dessous des icônes, euh, qui sont à côté des. Euh, sur la bordure des cercles. Et tous les autres éléments qu'on a proposés, ils ne sont pas dans la constitution de base, c'est vraiment des modules complémentaires. Euh, que vous utilisez ou pas mais voilà nous ce qu'on a estimé qui était vraiment des éléments clés pour que ça, pour que ça fonctionne la gouvernance partagée c'est qu'il y ait ces éléments là qui soient, euh, qui soient clarifiés euh, en groupe euh, Du coup il y a plusieurs manières de, de, de venir utiliser cette constitution ça peut être sympa quand vous créez une organisation donc de commencer depuis l'espace sens et puis de, de dérouler tout ça et ça peut être aussi pour, pour une organisation qui existe déjà pour régénérer, quoi, réinventer un petit peu une nouvelle dynamique. Dans ce cas-là, plutôt que de partir de l'espace sens, il est plutôt conseillé de partir de l'espace célébration, de commencer par déjà observer ce qui s'est passé, comment ça, a été, comment ça a été vécu, avant de, de revenir écrire le, une nouvelle intention. Donc, the, the suite, hein, donc notre contribution au commun. Donc ça, euh, en fait, on a été pas mal inspiré par, par ce qu'a fait l'Université du Nou. Euh, ils ont, euh, dans leurs activités sur la gouvernance partagée, ils ont rapidement créé des documents qu'ils ont versés au commun en CC BY SA, donc Creative Commons. Euh, donc, c'est des documents que tout le monde peut utiliser. Le BY, c'est qu'on peut en faire un usage commercial. Et le SA, c'est qu'il s'agit de, de citer l'auteur. Euh, mais du coup vous pouvez utiliser ces documents euh, directement sans, sans les changer comme ça et puis en, même si c'est professionnel et vous pouvez aussi tout à fait en, vous inspirer de ça et en faire vos propres créations et à nouveau ben l'idée, voilà, le, le, le, le jeu c'est de, de, de, de, de citer l'auteur quand vous faites ça donc nous on va euh, publier donc, tous ces documents, la constitution et puis toutes les fiches pédagogiques donc, euh, sur une plateforme qui s'appelle Académie Uh, instant-z.org, la, la Z Académie. Uh, donc là, c'est un petit peu en avant-première aujourd'hui, la version officielle de... On a encore des choses un petit peu à caler dessus, donc vous pouvez déjà aller la visiter, mais là, voilà, on, a, on va encore aménager de, un petit peu cette Académie. Uh, L'idée, c'est que ça soit opérationnel pour Alternativa, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, 10-15 jours. Et puis, sur cette Académie, vous allez trouver plusieurs choses, donc principalement, c'est quand même beaucoup des, des ressources vous y trouvez plusieurs constitutions donc il y a la constitution euh, du modèle Z vous trouvez aussi la constitution de la gouvernance cellulaire euh, avec qui vraiment il y a, il y a pas mal d'éléments qui sont, qui sont proches euh, mais pour l'instant on avait quand même vu aussi des différences et du coup on a préféré pour l'instant euh, euh, les deux on verra si une fois après c'est quelque chose qui, euh, euh, qui se rejoint et puis qu'il n'y aurait plus qu'une qu constitution euh, voilà, c'est un processus en cours vous trouvez aussi les fiches pratiques euh, des fiches pratiques, des fiches pédagogiques euh, et des recueils de, de fiches. Donc pour l'instant, il n'y a que des fiches en, euh, individuelles, ce qui fait qu'à télécharger, ce n'est pas toujours le plus euh, convénient. <rire> euh, et puis, euh, qu'est-ce que je veux dire Ça je me souvient, le téléphone, c'est ma petite truc. Qui a <rire> On a aussi des liens sur des vidéos, donc certaines vidéos qu'on a fait nous, mais aussi des vidéos de d'autres personnes, ça peut être celle de l'Université du Nou, par exemple, ça peut être des vidéos de Frédéric Lalou, et voilà, plein d'acteurs qui font des, des documents qu'on trouve qui sont intéressants au sujet de la gouvernance partagée. On y référence euh, des livres, pour l'instant, on n'en a pas mis beaucoup encore, mais euh, ça va venir. Il y a des sites, et puis il peut y avoir des outils informatiques, euh, des outils informatiques comme par exemple des logiciels qui permettent de soutenir la gouvernance partagée, euh, entre autres, sur des approches holacracie comme Olaspirit, Glassfrog. Ça peut être Open My Organization, ça peut être des outils pour la consultation majoritaire, qui est un mode de consultation qu'on a, qu a écrit. Et puis, voilà, il y aura d'autres choses qui seront documentées là-bas, mais ça, je dirais que c'est un petit peu les principales. Donc, academy.instantz.org. Et puis, pour ceux qui voudraient, re, qui voudraient commander, euh, on est en train de voir avec un éditeur, vous pouvez commander en ligne en fait, les recueils de fiches. Euh, donc, c'est de l'impression euh, pro reliée avec des spirales. Et en fait, ça vous permet d'avoir l'affiche euh, d'un côté, la face avant, la face arrière. C'est si vous voulez replier, soit vous voyez les deux, soit vous voyez l'un ou l'autre. Et vous pouvez euh, commander ça sur thebookedition.com, euh, instantz Vous y trouvez la, la constitution et les fiches. Donc, si vous voulez le faire en mode gratuit, vous allez sur l'académie. Et puis, si vous voulez une version imprimée pro, euh, vous la commandez directement, ça arrive chez vous. Sachant que du coup, il y a deux livrets euh, différents. Alors, il y a, ouais, pour l'instant, ils, ils ont référencé la constitution et puis un livret. Et c'est le livret avec les réunions et les prises de décision. Donc, c'est le petit livret. Il y en a un autre qui devrait être publié normalement d'ici euh, soit quelques heures, soit quelques jours. <rire> et qui sera une version plus exhaustive avec toutes les fiches, en fait, euh, et même plus de fiches que ce qu'on a présenté là. Donc, vraiment le, il y a la version, l'essentiel des fiches pratiques et puis une autre qui est l'intégrale des fiches pratiques. Et puis prochainement, je ne sais pas dans combien de temps encore, on aura un document qui sera plus à, à dimension pédagogique avec, euh, avec l'explication des processus, du pourquoi, du comment, des exemples, des choses comme ça. Ça, c'est pour la suite. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin par rapport à tout ça, eh bien… Vous pouvez lire ces documents et ça se trouve, ça vous suffit, ça vous permet de pratiquer. Il y en a qui font comme ça, ça marche bien. Euh, assez souvent, les personnes aiment bien aussi, quoi, ça, ça, ça se matche bien avec le fait de venir sur des formations pour expérimenter ça, que vous l'ayez lu avant ou pas. Je dirais que si vous les avez lu avant, ben, quand vous faites l'expérimentation, c'est beaucoup plus riche directement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, On a, on a une formation, euh, designer un projet collaboratif, Donc ça c'est la partie Dragon Dreaming, euh, qui est dans la région des Trois-Lacs, sur Bienne. 14, 15 et 16 octobre. Et puis une formation de piloter une organisation agile. Donc là, c'est plutôt les réunions, les prises de décision, structure en cercle et rôle, toutes ces choses-là. Donc 11, 12, 13 novembre, toujours à Vienne. Et puis on a aussi dans la région Léman, euh, alors soit sur Genève, soit au terroir, qui est dans le, en France voisine. On a à nouveau piloté une organisation agile du 6 au 8 novembre. Et puis. Euh, un module de 5 jours du 7 au 11 décembre qui reprend à la fois le design un projet collaboratif et organisation agile donc c'est un module vraiment où on marie les deux directement donc voilà c'est un petit peu notre pack complet euh, de base c'est ce qu'on souhaiterait participer avec le plus de, de personnes ce module 5 jours mais assez souvent les, quoi, tout le monde n'arrive pas à se libérer 5 jours pour aller explorer ces sujets. Euh, Petite info comme ça, on, fait des, on est en train de mettre en place tous des processus de, de certification. Donc, par exemple, on a Maurizio qui est en ligne, qui a été la première personne qui a été certifiée. Donc, on, actuellement, on a deux certificats différents. On a le, le certificat praticien-praticienne. Euh, donc Ça, c'est pour les personnes qui, qui ont pratiqué et qui, qui ont montré qu'ils qui avaient bien intégré la, le fait d'être participant. Euh, parce que bah, c'est pas rien déjà de participer de comprendre tous ces mécanismes et puis pour ceux qui ont fait un cursus plus avancé on a des certifications facilitateur facilitatrice euh, voilà. ça pour l'instant c'est souvent lié au fait qu'on fait des accompagnements structure mais on est en train de le mettre en place aussi dans le cadre des jardins du Nous, jardin du Léman et puis dernière info 29 septembre on aura un prochain webinaire où on aura un témoignage de néonomia donc une une organisation de l'économie sociale et solidaire qui est principalement basée sur Genève, et qui a fait son saut vers la gouvernance partagée, on les a accompagnés. Et voilà, on aura le témoignage de Yann Bernardinelli, le 29. Et voilà, on arrive au bout. Euh, je te propose de couper le live Facebook, Mr. B.